Alors, euh, ce que je vous propose, effectivement, c'est de faire une rapide, une rapide introduction qui va être encore une fois très, très générale, là aussi. Hein. Et euh, d'emblée, je tiens à, à remercier, puisqu'il y a un certain nombre d'intervenantes qui sont ici regroupées, je tiens à vous remercier chaleureusement. D'habitude, on dit ça à la fin, lorsque le colloque s'est bien déroulé, et on remercie effectivement l'ensemble. Je me permets d'anticiper, là aussi, et vous remercier effectivement chaleureusement de votre venue. Hein. Voilà, Vous êtes effectivement quantité de collègues, de chercheuses et de chercheurs, euh, les chercheurs ne sont pas là, mais ils vont venir, ça aussi, sans aucun problème. Hein. Et euh, c'est intéressant parce qu'on vous lit et on vous voit également, là aussi, c'est un rapport, effectivement, là aussi, dont on a besoin, parfois, avec des périodes un petit peu difficiles, que nous a imposées euh, différentes pandémies. Euh, alors, euh, je vais être très général, là aussi, la question euh, d'une décolonisation du savoir, comme on a coutume de dire, là aussi, hein, qui a été portée, qui a été insufflée euh, en grande partie mais en partie seulement par les réflexions autour des études, col euh, des études culturelles, études postcoloniales, études subalternes, là aussi, euh, interrogent aujourd'hui véritablement euh, l'ensemble de nos champs de recherche universitaires et en particulier en sciences humaines et sociales. On n'y échappe pas là-dessus. Il y a toujours effectivement cette, ce côté effectivement décolonial qui apparaît au niveau effectivement la réflexion sur le savoir de façon générale en ayant là aussi des inscriptions très foucaldiennes hein, diront effectivement là aussi un certain nombre de personnes. Alors, l'un des apports, et nous le verrons au travers de vos interventions là-dessus, hein, l'un des apports euh, et l'une des caractéristiques de ce discours décolonial, c'est de poursuivre la réflexion sur la fameuse déconstruction. Voilà un terme qui est également fait polémique. Alors la déconstruction, c'est bien effectivement là aussi démanteler, euh, analyser, euh, analyser de façon très hegelienne, c'est-à-dire effectivement l'analyse qui peu à peu permet effectivement de totalement euh, aseptiser l'objet d'étude, analyser un certain nombre de présupposés, un certain nombre de poncifs. Euh, un certain nombre de clichés euh, qui ont été à l'origine de concepts qu'on a eu tendance à objectiver, voire de pratiques sociales, et qui sont totalement stigmatisants, euh, qui sont excluants. Alors, en la circonstance, dans le cadre, effectivement, du « de, Decolonial Studies », comme on a coutume de dire, c'est bien cette matrice euh, du savoir colonial, matrice coloniale du savoir, plutôt, telle que l'a définie Walter Mignolo, qui sera véritablement interrogée que l'on va effectivement démanteler, que l'on va déstructurer en quelque sorte. Hein. Avec toujours cette dimension euh, politique et très messianique qui était effectivement présente également dans l'étude postcoloniale, que prend en charge l'étude décoloniale, autrement dit l'avènement d'une humanité, débarrassée des stigmates, alors des stigmates à la fois de l'exploitation coloniale hein, et à la fois effectivement également d'une exploitation, on dirait, capitaliste ou libérale ou consumériste. Donc, on a effectivement là aussi cette grande veine de façon extrêmement générale. Alors, force est de constater que la question fondamentale, c'est justement tout d'abord cette matrice coloniale. Quelle est-elle Et c'est là où les débats s'animent. Et c'est là où. Parfois, il y a des positions qu'on peut trouver totalement galvaudées. De façon générale, force est de constater que, pour la plupart, d'ailleurs, des, des, des écrivains et des penseurs autour du décolonial, moi, je vous citerai, entre autres, Pedro Pablo Gomez, là aussi, qui a été à la fois artiste et puis, effectivement, théoricien, pour lui, ce qu'il appelle « l'opinion décoloniale » interroge l'État moderne colonial qui a organisé un ordre global et mondial, qui est persistant. Cette opinion décoloniale critique l'eurocentrisme, le capitalisme, le néolibéralisme, le racisme épistémologique, le patriarcat, le sexisme, tous les ismes, précise-t-il, fondateurs de la modernité coloniale. Et donc ainsi la décolonialité tracerait des horizons de modes de vie non coloniaux. Non capitaliste et plutôt de nature communale, voire communautaire. On aura l'occasion peut-être d'en débattre effectivement là aussi ensemble. Alors ceci reprend, là aussi dans le cas effectivement justement de Pedro Pablo Gomez, reprend bien sûr la formule de, de Soucarneau, effectivement là aussi, et des non-alignés en 1955 à la conférence de Bandong, c'est le grand slogan qui a été lancé, hein. donc ni capitalisme, ni communisme, mais une, des, une véritable décolonisation. Alors, force est de constater qu'après la guerre froide, c'est sûr que le communisme s'est effondré, le capitalisme est triomphant, et on reste toujours, effectivement, là aussi un peu, un peu sur sa fin pour le domaine de la décolonisation. Comme quoi, il y a des strates, effectivement, qui sont beaucoup plus complexes, apparemment. Alors, c'est un terme qui est compliqué, ambigu, qui à la fois euh, porte quelque chose, et en m'excusant, effectivement, du vocabulaire qui n'est peut-être pas adapté, mais des formules, je dirais, progressistes et émancipatrices. Mais à côté de cela, on voit très bien comment le débat l'instrumentalise également, à des fins, effectivement, je dirais, euh, justement, patriarcat, conservateur, euh, nationaliste, en témoigne, par exemple, ce qui se passe actuellement au Myanmar avec la persécution, effectivement, autour des Rohingyas, euh, qui est clairement, effectivement, énoncée comme étant décoloniale. Autrement dit, éliminons ce stigmate du colonialisme qui est la présence des Rohingyas. Et ma foi, c'est un fait historique. Incontestablement, c'est à la fin du XIXe siècle, lorsque l'armée des Indes envahit effectivement la Birmanie, qu'ils apportent avec eux un open prolétariat indien, corvéable, et qu'ils installent d'autorité dans les rizières birmanes. Par conséquent, on comprend tout à fait, et on pourrait même citer euh, Amin Dada, le, le général Amin Dada de l'Ouganda, qui veut se débarrasser en quelque sorte de, de tous les habitants ougandais d'origine d'Asie du Sud. Autrement dit actuellement, autour du décolonial, il y a effectivement une dénonciation du cosmopolitisme colonial. Forcés parfois, des déplacements effectivement de population, et dont on refuse de reconnaître une forme d'héritage et que l'on exclut. C'est chez nous le vocabulaire décolonial qui est employé pour stigmatiser, entre autres, l'immigration. On voit qu'il y a ici une espèce d'enflure absolument étonnante, à la fois effectivement une, une, un, un militantisme, je dirais là aussi, même si le terme est impropre, qui est tout à fait effectivement louable là aussi, hein, autour effectivement de quantité de d'invisibilité, et à la fois effectivement des formes de conservatisme qui instrumentalisent cette notion. Alors, euh, je voudrais effectivement là aussi, encore une fois, mettre l'accent sur un certain nombre de termes qu'on va peut-être effectivement là aussi discuter au travers, directement ou indirectement, au travers de vos, euh, de vos interventions, et qui viennent effectivement entre autres de Walter Mignolo, là aussi. Hein. Alors, c'est la désoccidentalisation. Hein. Alors, il part, Walter Mignolo, d'une distinction entre désoccidentalisation et décolonialité. Désoccidentalisation, c'est en quelque sorte, euh, c'est une dispute, dit-il, avec l'Occident pour le contrôle de la matrice coloniale du pouvoir, dans la perspective d'un monde multipolaire, non eurocentrique, mais qui reste néanmoins capitaliste. La décolonialité apporterait autre chose. Ceci m'a fait tout à fait penser, là aussi, euh, à l'introduction de Jean-Paul Sartre de l'ouvrage, effectivement, de Franz Fanon, que tout le monde a lu, a « lu, Les damnés de la terre », où, là où, justement, il montre, effectivement, deux faces d'une indépendance. Une indépendance qu'il considère de façade, c'est la, la désoccidentalisation. Autrement dit, c'est là où une élite occidentalisée, qu'elle soit, effectivement, de culture anglaise, française, espagnole, portugaise, qu'importe, accède au pouvoir, là aussi. Et donc, ici... Rien ne va changer. Un système d'exploitation va perdurer. Nous dit Jean-Pour ça dans, dans, un, dans, dans un contexte extrêmement militant, effectivement, de guerre, de guerre d'Algérie. Et puis, par opposition, une véritable, effectivement, pour lui, une véritable indépendance, ce serait l'accession, effectivement des classes populaires, hein. ceux qui ont, qui, qui ont uniquement un maniement effectivement de langue vernaculaire, qui ne connaissent pas la langue impériale, qui accèdent au pouvoir. Donc c'est un débat qui est tout à fait intéressant par rapport à cela. De même que deux thèmes qui me paraissent intéressants de mettre en parallèle, le colonialisme et la colonialité, où parfois il y a des glissements effectivement sémantiques qui peuvent être extrêmement compliqués. Le colonialisme, de façon extrêmement simple, c'est le rapport politique-économique dans lequel la souveraineté d'un peuple s'exerce sur un autre peuple ou une nation. C'est la construction des empires coloniaux tandis que la colonialité, et là on est au cœur effectivement quelque part de notre travail épistémologique, c'est la matrice du pouvoir résultant du colonialisme moderne et qui lui survit. Cette matrice s'est installée effectivement là aussi depuis les premières mondialisations ibériques, depuis 1492 là aussi, hein, le fait que l'Espagne et le Portugal extirpent l'Europe en quelque sorte de ce continent et permet d'avoir des relations effectivement là aussi sur quasiment l'ensemble du globe. Alors, je vais m'arrêter là, là aussi, pour éviter, là aussi, encore une fois, d'avoir euh, trop, de, trop de décalage. Euh, on a effectivement subdivisé euh, ce, ce colloque en cinq sessions, hein, qui sont totalement imperméables les unes par rapport aux autres. Alors, je vous propose, effectivement, là aussi, de débuter par la première, avec les premières interventions, là aussi, hein, les questions philosophiques, esthétiques, littéraires, de la décolonialité. Et ceci va constituer le premier panel. En vous remerciant. <coughs> Oh, faites bien